J'aime beaucoup les dessins, en tout cas. Et les musiques. Ouais, il y a une belle direction artistique dessus. Et puis là, en plus, c'est mon, mon domaine, quoi. Science-fiction, post-apo. Euh, à cela, on rajoute un petit peu de, de fantasy, donc euh, là on est plutôt dans le, le science fantasy. Je sais pas si tu connais ce genre. Euh, bah, alors, quel genre tu dis Le science fantasy. Oui, euh, oui, oui, science fantasy et un peu. Il enfin, y, y a cette idée de rétrofuturisme. Ouais. Je trouve qu'on voit. Euh... On voit en fait souvent dans les, les jeux comme, par exemple, Breath of the Wild ou Horizon Zero Dawn, qui ironiquement sont sortis le même jour, le 3 mars 2017, et qui avaient cette espèce de, de truc avec des, des machines, des robots dans une nature, un petit peu euh, qui reprend ses droits. Enfin, disons que là, euh, on n'en est pas encore là. Là, là c'est vrai que l'histoire, le pitch d'introduction, on parle d'une civilisation qui s'éteint, la nôtre en fait, et, et, et qu'après on imagine que justement des siècles se sont écoulés, le phénix est devenu mythe, le mythe a fait place à la légende, la terre a été complètement déboîtée par une guerre abominable et bah nous on va jouer un personnage. Euh, qui vit dans ce monde, euh, on va dire, à, à, à demi-régénéré ou plus ou moins régénéré, oui. Oui, je suis plus régénéré, bon, on, peut, on peut le dire. Parce il, est, il existe désormais voilà, des villages, comme, pour voir, des habitations, euh, bien longtemps après tout ça. Phenotopia Tout Court était un jeu par navigateur euh, euh, qui existe depuis maintenant 6 euh, ou 7 ans. Alors Phenotopia Awakening est en revanche un dire euh... on va pas dire que c'est enfin, un reboot en fait c'est pas un remake ni un remaster c'est un reboot ils ont vraiment relancé le ils ont vraiment relancé le jeu refondu pas mal de choses imp implémenté aussi pas mal d'éléments du de ce qui était censé être le le 2 enfin, concernant euh, ce jeu et et sa traduction, donc j'ai moi-même été impliqué dans le processus, puisque c'est moi qui ai traduit la, le jeu en français. Donc c'est un, un petit jeu, euh, vraiment, enfin... Pour moi, c'est un jeu coup de cœur. Regarde, ouais, il est rigolo, celui-là, le, le petit personnage, c'est <rire> Paul, lui. C'est ça, il dit, dit, dit « Garaton, fait ça » ou un truc. Ouais, c'est ça, ils sont à fond, là, les mecs. C ça, c'est... Et donc, je sais pas si t'as remarqué, là, je, je, je passe du coq à l'âne, la parallaxe derrière, c'est-à-dire les différents niveaux de, de profondeur de champ, en fait, euh, c'est magnifique. Hein ouais, carrément. Et franchement, moi, c'est. Déjà à l'époque, ça m'avait bluffé sur le jeu Flash, mais là, sur Phenotopia Awakening, qui du coup est une version euh, complètement refondue du, du jeu, les décors, ils sont, euh, ils sont fous, quoi ça me rappelle par certains côtés la, la qualité du dessin de, de Rayman premier du nom même si je sais pas si les technologies sont les mêmes hein. ouais alors moi je sais pas si j'aurais dit euh, en termes de qualité de dessin mais plutôt en termes de dynamique d'animation parce qu'effectivement ouais. dans Rayman il y avait ce côté euh, euh, très respectueux du, des codes en fait, du dessin animé ce qui est pas évident en fait, dans un jeu vidéo, parce que euh, dans un jeu vidéo, les gens aiment bien appuyer sur un bouton et que ça fasse un truc tout de suite. S'il faut attendre la phase d'anticipation qui est endémique, hein, elle est clairement euh, essentielle dans l'animation de type dessin animé. Euh, c'est comme le mime Marceau, quand il fait un geste, en fait, il doit donner un coup de poing, il va prendre 3, 3 km d'élan. Voilà, il y a l'anticipation, l'action et la, la réaction euh, dans le monde du dessin animé. Je crois que c'est Richard... Euh euh, Richard quelque chose, Williams, je crois, qui a écrit un traité d'animation assez connu, là. il est en librairie. Euh, en tout cas, dans le jeu vidéo, du coup, bah, on ne peut pas faire ça. Il faut que le coup d'épée, quand on le donne, eh ben, on, on le donne tout de suite. Euh, sinon, ça ne fonctionne pas. Et... Et dans Rayman, je sais qu'il y avait cette phase d'anticipation stick, ça mettait un tout petit peu de temps. Enfin, le point on pouvait le lancer vite, mais il y avait des, des trucs. Et Phenotopia bénéficie justement d'un... On va dire, enfin on va pas appeler ça une niche parce que c'est devenu, enfin, c'est une grosse niche de l'industrie, on va dire celle des Souls-like, les jeux à la Dark Souls, basés sur des cycles et des mécaniques d'évitement. C'est-à-dire que l'anticipation a soudain sa place dans le jeu vidéo puisque elle va faire partie intégrante d'un gameplay volontairement plus difficile, qui va euh, mettre le joueur au défi tout en lui permettant une vision plus réaliste un petit peu de son jeu, quoi. Effectivement, la phase d'anticipation, elle, elle est censée être là, quoi. dans la vraie vie. Des cochons, c'est plutôt des... Alors c'est des pukis. Donc c'est pas des cochons à proprement parler, mais oui, ce seraient plutôt des moutons, en fait, si c'était euh, un truc de ce genre. Euh, ce que tu peux faire avec, ouais, tu peux, leur, euh, tu peux les taper si t'es un sadique. Tu peux, euh, leur, tu peux leur rebondir dessus si tu sautes. Par exemple, là-bas, il y a... La, la blondinette au sommet du, du laboratoire là si tu allais lui parler faut que tu fasses un saut sur un pouki euh, en maintenant du coup le, le, le bouton de, de saut je crois tu vois c'est bien parce que là toi t'as pas joué à des jeux vidéo depuis 6 ans et euh, bah as réussi cette manip euh, voilà quand on l'a pas dans les pattes bah, c'est pas simple quoi tu vois alors pour la petite info, il y avait un mec de chez Polygone, qui est donc un des magazines de jeux vidéo les plus influents dans le monde entier, euh, qui a, à l'époque avait dû traduire un petit plateformer euh, euh, très valeux, enfin avec... Euh, qui avait gagné la carte de la passion auprès de tout ses, toute sa communauté, ça s'appelle Cuphead, qui est un boss rush animé façon années 40, absolument magnifique. Et le gars, dans le tutoriel, il y a un moment où il devait faire un saut et un dash, donc il saute, et après, il se déplace horizontalement sur une courte distance pour atteindre la plateforme suivante. Et le ouais. tutoriel l'obligeait à faire ça. Le tutoriel, quoi. Et le gars n'y arrivait pas, et il avait donné une mauvaise note au jeu, je crois, parce qu'il disait que c'était trop dur. Et il savait que c'était trop dur comme jeu, parce que tout le monde lui avait dit, si tu veux. Mais du coup, le monde entier s'est foutu de lui, après, genre, qu'est-ce que c'est que ce mec euh, qui est un des plus... Comment tu peux être un des plus grands journalistes de jeux vidéo et pas savoir faire ça, quoi. Ouais. Et euh... Voilà, je te dis ça pour te décomplexer, si jamais il y a des phases de plateforme que tu trouves pénibles, dis-toi que dans le monde, il bah, y a un gars, c'est son métier, et puis euh, il n'est pas capable de faire un saut. Euh. J'avoue que ça permet de relativiser, effectivement. Mais là, il était technique. Celui-là, j'avais eu un petit peu de mal au début. Le truc avec les Pookies, j'avais pas compris moi, au départ. Mais de toute manière, c'est des détails euh, du jeu, et des détails, il y en a plein qui font de ce jeu d'ailleurs un, un, un labyrinthe euh, incroyable dès qu'on veut euh, s'approcher du 100%, de débloquer du coup tous les succès, euh, euh, de, de récupérer tous les, euh, tous les cœurs. Et de toute façon, si on, veut, si on veut avoir tous les succès, j'ai envie de dire, euh, voilà, il faut, faut laisser sa vie de côté pendant, pendant quelques temps. quoi Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Zero Trial je crois dedans, qui est donc... Euh... T as, t as appuie sur O pour voir dans les options. Euh, oui, attends. Quand tu seras sorti de la petite bulle de dialogue. Alors, il y a une petite latence, donc je verrai pas tout de suite, hein, Mais euh... et en fait, tu vas dans les options de. Euh, d'accessibilité. Options de quoi, déjà Options d'accessibilité. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas dans les options d'accessibilité. En fait, tu vas avoir euh, plusieurs choses, dont certaines avec des astérisques. Des astérisques. Et ces choses avec ouais. des astérisques doivent être laissées sur on pour pouvoir accomplir le Zero Trial. Euh, ou alors, c'est l'inverse. Tu vois, L'écran ne vibre pas lors d'impact, tremblement... Enfin, ça, c'est des options d'affichage. Et il y a des options d'accessibilité où, en fait... Euh, en fait, là, si tu mets tout sur off, tu peux tenter le Zero Trial, qui est, du coup, un truc de malade. Mais il ne faut pas le faire, parce que c'est trop dur. Par exemple, tu vois que t'en as un, c'est la puissance des attaques rapides ne faiblit pas. Euh, en gros, si tu vois un, un monstre, à fortiori un boss, et que du coup tu lui envoies des, des, des prunasses pour lui faire baisser sa barre de vie, bah en gros, euh, comme euh, tu lui fais trop de fois la même attaque, bah, au bout d'un moment, tes attaques font moins de dégâts. Ça, c'est franchement un truc qu'on aime ou on n'aime pas, tu vois. Mais bah, dans le Zero Trial, il faut avoir cette option-là de, de décocher, euh, il me semble. Pour pouvoir réussir quoi. Donc le jeu il est il est ambitieux. Sachant que je crois qu'il fait un.. Zero trial, c'est qu'il faut finir le jeu, il faut le speedrunner en 4 heures je crois, ou un truc comme ça. Alors que normalement il faut bien 20-25 heures. Il y a, Et c'est un jeu vraiment. Enfin il y a des gens qui s'intéressent à speedrunner ce jeu là. Pour l'instant, euh, alors oui, oui, oui, il y, y a des speedruns de Phénotopia tout court qui existent et il y a un gars qui, sur Phenotopia Awakening, fait 0 euh, trial en. Et ouais, le gars il y arrive maintenant en 2h55, c'est démentiel quoi, parce que c'est pas facile. Hein. Mais il est, le jeu peut être dur, hein. le jeu, le jeu c'est pas Dark Souls, mais il n'est pas, pas simple. Hein. Ouais. Mais déjà, à l'époque, sur Grandia, j'avais tendance à, à interroger tout le monde, tous les personnages, tout ce qui pouvait. Enfin, j'aimais bien, en fait, j'aimais bien découvrir euh, ce qui avait été écrit. Ah ben, Là, tu vas kiffer. Ce pas seulement ce qui a été écrit, c'est que certaines fois, en parlant plusieurs fois à un personnage, ça va te, te débloquer des, des choses, en fait. Et il y a même des phases... En fait, c'est en te penchant sur les histoires des gens que tu vas en gros, euh, débloquer carrément des zones du jeu. Ouais. Et si tu parles à un des gamins, par exemple, tu verras qu'il y en a un qui chante une chanson. Et je trouve que c'est bien pour parler un peu de traduction et de choses comme ça, parce que euh, je crois que j'ai vu une chanson, j'ai dû mettre domicile adoré, je sais pas quoi, euh, ou euh, Amstramgram, piqué piqué Collégram, un truc comme ça. Et ça, c'est parce que donc, en anglais, c'était minima, minimo, euh. Inimini, je ne sais plus comment on dit, mais bon bref, euh, un truc qui n'existe pas en français, donc il fallait trouver un équivalent. Par exemple, les crapauds, bah, du coup, ils portent un nom, euh... alors eux, eux je ne sais même plus ce que c'est, mais il y en a qui sont en pierre. Euh, c'est des crapauds rocheux, quoi. donc ça s'appelle Rock Toads ou un truc comme ça, en anglais. Donc rien de bien, il euh... n'y a pas de jeu de mots ou quoi que ce soit, mais moi du coup, je me dis, bah c'est un crapaud caillou. Je pourrais dire un crapaillou à la rigueur, c'est marrant. Puis là tu réfléchis, tu te dis ouais, ouais, ouais, c'est pas forcément très intelligent, mais c'est pas bête non plus, puis au moins c'est rigolo, je veux dire, même si c'est une blague pourrie, si c'est un nom un peu ridicule, bah, ça donne du corps au jeu, je trouve, et puis là tu te dis que tu fais ce choix. En tout cas, moi c'est comme ça que je le justifie. Voilà, bon bah du coup, il s'appelle les crapaillous, et puis c'est comme ça. À un moment donné, tu en as, c'est des sangliers arbres C'est un mélange entre un sanglier et un arbre, bah, c'est un sanglier arbre c'est normal. Là, pour le coup, c'est une traduction presque littérale. Mais c'est génial, en tout cas, comme exercice à faire. Enfin, passer, euh, du coup, j'ai passé un peu plus de trois mois euh, dessus à, à faire ça. C'est vrai qu'à la fin, on est, on est épuisé, quoi. Mais... Comme je t'ai dit, il faut vraiment penser en termes de cycle. C'est-à-dire, il faut que tu observes d'abord le comportement de ton ennemi, parce que même si le truc, il a l'air tout mignon, tout chaleureux, que tu as une grosse batte et que c'est un crapaud qui a l'air totalement inoffensif, il faut pâtifier. Il y a ouais. déjà une première chose à savoir, c'est que l'ennemi ne te fait pas de dégâts euh, juste quand tu le entres en contact avec lui. Ça dépend des ennemis une fois encore, les espèces de chenilles métalliques par exemple, dès que tu les touches ou dès que tu touches un truc qui a des pics globalement, euh, ça va donc euh, te faire des dégâts. Mais... Je crois que les abeilles aussi, tu vois. Parce que bon bah pour le coup, c'est une abeille, ça pique. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais ils ont mis dans le dans le design du, le cara design en fait du, de l'abeille. Euh, bah on voit qu'il y a des petits pics qui sont pas là sur une vraie abeille, tu vois. Ça pique pas ouais. comme ça une abeille, mais là c'est pour montrer que ça ça pique. L'araignée, même chose, etc. Mais ouais, les ennemis hein. au sol en général, si tu passes devant eux, tu peux tu te fais pas toucher, donc ça c'est une chose à savoir. Et après, en fait, il va y avoir généralement euh, un petit signal qui va t'indiquer qu'ils vont lancer une attaque. Après, ah donc, oui, d'accord. C'est la petite blague, tu la tapes et paf, voilà, faut le... Bon, ça, tu t'es très bien débrouillé, félicitations. Moi, je me l'étais pris en plein dans la tronche. <rire> Elle est belle, cette route, quand même, hein La route des tournesols. Quant à ce boss... Euh, qui est très difficile. Donc, il ne se prend pas de dégâts. Enfin, euh, tu ne prends pas de dégâts quand tu es devant lui. Donc, ça, c'est très bien, très bon à savoir, sachant que ses attaques à distance, si tu restes bien devant lui, ben, t'as tout pigé en fait. Voilà, c'est ça. F faut rester sur lui, sauf au moment où il se prépare à faire son truc avec les picots de partout là. Et puis, n'hésite euh, pas à, à bouffer entre temps quoi. Et par contre, tu le spams. Voilà. Le truc qui est bien quand t'es en une étoile, c'est que tu peux faire ça. Tu lui envoies des euh, grosses dérouillées avec ta batte. Et il y en a plein à qui ça te déplaît, ce, cette faible portée et tout ça, machin. moi je trouve ça génial. Moi, je trouve la solution à tout, c'est la bataclou. Ah, je vais faire ah, un petit story, peu de cuisine. Ouais. Oui, voilà, alors la cuisine, c'est un... Faut faire attention, prends un truc où t'as qu'un seul aliment euh, dans le groupe d'aliments que tu utilises, pour commencer. Vous obtenez euh... Ragounias. Alors, c'est et eh, eh, franchement, eh, voilà, c'est toi, c'est toi faré. qui as créé les noms. Tu... Hein. Oui, oui, c'est moi, ouais, ouais, voilà. Donc la ragounias en fait, j'ai bien vérifié ce que c'était. Euh... D'ailleurs, je croyais, je croyais euh, à cause d'une chanson des Amis de ta Femme, que ça voulait dire totalement autre chose. Euh... Mais la vraie définition, c'est ça. Ça veut dire que c'est un, euh, un plat dégoûtant, en fait. C'est-à-dire que tu as cuisiné une bouillie, une... un truc, donc une ragounias, voilà. Et en anglais, c'était « food ». C'est ça qui était compliqué, c'est que c'était « food » avec euh, des guillemets autour. Ouais. « You obtain food », alors là, du coup, bah... Moi, je me disais, ben, bah, food, en fait, c'est marrant parce qu'en réalité, c'est de... Ah, mais je vais pas spoiler, du coup. Est-ce que je spoil ou pas Je réfléchis à ce que s'est. Non, non, mais la surprise, est la surprise. Oui, oui, oui, oui, je sais. Mais c'est-à-dire, en fait, il y a un personnage plus loin qui te demande, justement, du food pour faire un truc particulier. Si, bah, maintenant que je me suis lancé dans l'explication, autant le dire, de toute façon, c'est pas... Et ce personnage, en fait, il te demande ça parce qu'il veut faire pousser des plantes. Et donc, food, je me dis, bah, c'est de l'engrais, en fait. Et là, je réfléchis, je me dis, ça se trouve en anglais, tu peux dire, euh, voilà, euh, ça, ça peut se dire comme ça, l'engrais. Je regarde, en fait, c'était pas ça du tout. Mais food, oui, c'est l'idée de nourrir la terre, en fait, lui, quand il te demande ça, c'est c'est, de cette façon-là. Et, et donc, euh, bah, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire ça, puis donc, c est, c est, c est venu, c'est venu comme ça. Et donc j'ai dû bien vérifier parce que oui, euh, pour ceux qui voudront aller vérifier, euh, je dirais même pas dans quelle chanson parce que c'est un terme absolument <rire> dégoûtant euh, dans, dans, dans son autre signification qui n'est pas sa signification du tout, c'est juste euh, les amis de ta femme qui ont totalement euh, fabulé là-dessus. Voilà, donc le mot euh, ragunias veut bien dire tambouille euh, dégoûtante. C'est absolument scandaleux. Le, le, le, tout, tout, tout, tout le lore de la bouffe qu'il y a dans ce jeu quoi C'est incroyable la dalle, les fringales que je me suis cogné à, à traduire ça quoi Parce que moi au contraire j'étais un peu en train de faire régime régime Parce bon, euh, Noël approchait puis il fallait faire un peu gaffe Et, euh, et on, on, on s'est retrouvé sur des choses Là j'ai dû d'ailleurs réduire pas mal de trucs mais Il y, y, y avait des choses sur des, des volailles rôties qui donnaient l'eau à la bouche euh... Tu vois, par exemple, euh, tu as, as le, le bento au curry. Bon, ça pourrait être. Euh, viande de pouki et légumes hachés mijotés dans une sauce rodienne épicée, accompagnée de riz et de pain plat. L'ajout de piment rouge donne à ce plat une teinte rosée, augmente l'attaque pendant un court instant. Bon, pendant un court moment. Celui-là, il n'est pas. Euh... Il n'est pas vraiment euh, représentatif, mais tu vois là... Putain, mais je suis une vraie... Il y a la queue de Drake cuite aussi, par, cuite, par exemple. La queue d'un Drake des sables désertiques, accommodée d'herbes et cuite lentement dans sa graisse. Il en résulte un plat d'un croustillant inégalé et d'une saveur sublime. <rire> Alors c'est bien parce que là tu es sur justement donc l'écran est focalisé sur des crapailloux. Donc voilà, je vais en profiter pour décrire ces merveilleux <rire> Les éléments, fameux euh, qui s'appellent <rire> qui des rock toads en anglais et ça ça illustre bien du coup le la vocation enfin le la vocation que je me suis dont, dont je me suis senti investi en fait face à ce jeu qui était déjà plein d'humour et de d'une belle sensibilité de beaucoup de belles émotions mais euh, qui qui avait de la place pour de l'humour potache en fait, et, et que. Mais qui, qui, qui, qui n'était pas forcément là. Et j'ai bien compris que Kwang était totalement euh, d'accord pour avoir. Éclate-la, là, éclate-la, là, éclate-la, là. Les, les laisse pas arriver sur toi, euh, accue le lait et, et défonce-les. -la. Parce que là, là, eux, par contre, ils vont, faire, ils vont te faire mal. Si. Quatre points de vie, ah. va dans le menu, prends un. prends un. Oh, non Bon, il va falloir recommencer. Enfin, c'est pas très grave. Et, et donc, euh, voilà, le... la localisation, c'est aussi ça, c'est prendre le parti. C'est rare qu'on ait autant de liberté d'action que du coup, celle que j'avais là. C'est-à-dire, si c'est marqué Rock Toad, on m'a pas demandé de faire une blague supplémentaire, donc, euh, voilà, crapaud rocheux, euh, ça aurait très bien fait l'affaire. Mais du coup, non. Là, j'avais vraiment la possibilité de, de li laisser libre cours à à, à, à ma trans-créativité, on va dire. Un, artiste, un vrai artiste, entre guillemets, on dirait sa créativité. Moi, c'est ma trans-créativité. Donc, ma créativité avec filet, on va dire. Euh, puisque donc, je fais passer. Euh, ben, en fait, une, une œuvre qui existe déjà à un stade d'équivalence de, de cette même œuvre dans une langue cible, quoi. Et crapaillou, bah c'était un, une prise de partie de localiser. À un moment donné, par exemple, c'est à taille justement, il y a un gars qui euh, qui euh, il veut pas te laisser passer. Et en fait, soit tu décides de te battre contre lui, soit tu décides de lui filer du, du flouze. Et du coup, quand tu lui files du flouze, il te laisse passer, mais tu as perdu de l'argent. Alors que si tu dis que tu veux te battre, bah, il t'envoie des, des sbires et tu les éclates. Pas très facile mais bon au moins une fois que tu l'as fait euh, t'as économisé des sous quoi puis surtout que c'est très très rigolo vu que du coup gail le braque après <rire> as une option de dialogue où il dit euh, c'est bon c'est bon euh, je te laisse passer il n'y a pas de problème et tu peux lui répondre à boule le pèse je l'ai pas traduit comme ça je sais plus ce que c'est exactement je... est ce que je l'ai pas traduit comme ça d'ailleurs genre en gros le braqueur qui se fait braquer Gilroy, il est Gilroy, euh... bon, il est un petit peu bébête si tu veux, c'est un peu, euh... c'est un peu l'homme de main, quoi. Mais elle, par contre, le produit est utile à la communauté, et délicieux. C'est ça, mais c'est les agents du ministère de la paix, en fait. Et c'est ça le truc, parce que ils sont chargés euh, de veiller au grain. Parce que, on a bien compris qu'il y a une guerre technologique terrible qui a eu lieu. Mmh. Et euh, comme la Terre a été absolument euh, dévastée, au point que l'humanité ait dû se réfugier dans des abris souterrains, bon ben, au moins pendant un temps, euh, ils ont décidé de, de, de, de se poser les bonnes questions, de se dire Ouais, il peut-être pas que ça arrive, on arrête, quoi, faut, faut surveiller maintenant. Et Donc en gros, tout ce qui a trait à. À la technologie, donc que ce soit de l'ordre génétique, puisque là on comprend bien que ces plantes sont mmh. bougées, très clairement. Les abeilles aussi, euh, les araignées, tout ça c'est gi gigantesque. Voilà. Et euh... et du coup, ben elle, elle, elle dit bon, alors euh, oui, pour la, on est quand même dans un état de crise où il faut nourrir un petit peu tout le monde. Alors du coup, tu vois, elle est en train de réfléchir de. de... Voilà, simplement de se poser des questions, de faire des checklists pour voir si c'est compatible avec le monde de demain. et, et euh... enfin, Je trouve ça intéressant comme démarche, en fait. Parce que, c est, c est, tu vois, c'est pas euh, c'est pas cucu les petits oiseaux, c'est pas euh, pas téléphoner comme euh, bah, beaucoup de, de discours qu'on a qui vont soit être euh, très... Euh... Enfin, tu sais, il y, y a beaucoup de discours écolo qui sont communautariste parce que c'est des gens qui cherchent à s'unir pour faire valoir une idée. C'est comme la plupart des idées honnêtes, en fait, euh, qui sont difficiles à soutenir. Parce que les gens qui les soutiennent sont simplement trop sérieux et trop... Et trop euh, galvanisés par leur propre Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais euh, tu, je pense que tu vois de quel effet je parle. Oui, tout à fait. Et... et en réalité, là-dedans, tu, tu, tu as pas vraiment ce ton-là. C'est justement intéressant, mais... Au final, je suis pas sûr que le message soit si sain que ça au bout du compte dans, dans, dans la façon dont c'est dit, parce qu'effectivement ça fait des consensus assez improbables quoi. Et voire même en fait les agents euh, du ministère de la paix, bah, du coup sont quand même présentés comme des. Enfin tu sais, pas des méchants, mais des antagonistes qui viennent te mettre des bâtons dans les roues à certains moments. Ouais. tu sais, hein, le commissaire un petit peu euh, le commissaire un petit peu pénible euh, dans le commissaire Gordon dans Batman un peu, tu vois. Ouais, je le vois. C'est un peu ce délire-là. Mais justement, c'est intéressant parce qu'au final, on... ils... ils évoquent quand même... Enfin, en tout cas, pour moi, qui suis du coup, forcément, du côté de... Ouais, de... du fait qu'il faut... qu faille faire gaffe, tu vois, tu Bah, voilà, faut pas, faut pas y aller hein. comme des cons et refaire les mêmes... les mêmes bêtises que... Enfin, dans un cas comme ça, surtout. Ça évident. Et... Et en fait, euh, bah du coup, je me sens vraiment euh, attaché à ces personnages du, des agents du, du ministère. Alors que à la base, je suis quand même pas quelqu'un de, voilà, suis... l'autorité, ce genre d'autorité de base, je, je suis pas euh, spécialement, c'est pas que je sois pour ou contre, mais je suis pas, en tout cas, euh, je suis pas un grand fan. Et là, les personnages sont attachants. À un autre moment, tu vois, par exemple, il y avait un truc qui était super intéressant, c'est euh... Il y a un moment, Alex said we were, they were going to explore outside the village for an important buzziness. Écrit B-U-Z-Z-I-N-E-S. To buzz. C'est le bruit que font les abeilles. Et donc, je lui demande, est-ce que buzziness c'est une blague à cause des abeilles dans la, dans, dans la zone suivante j'ai utilisé une expression française à propos des bourdons, qui veut dire quelque chose d'autre. Mais s'il n'y a pas d'autre euh, sens caché, ça, ça devrait le faire. Alors, je sais plus ce que c'était que j'avais mis avec le bourdon. Et là, il me répond, bah, en fait, euh, non, je ai pas spécialement vu que c'était une blague. C'est juste un gamin qui avait du mal à dire le mot business. Et euh, si le joueur fait la connexion avec les abeilles, bah, il va croire qu'il faut qu'il aille du côté des abeilles. Alors qu'en fait, à ce moment-là, il faut qu'il aille euh, du côté opposé vu qu'il faut qu'il aille dans la forêt de Doki. Donc euh, il faut à ce moment là retirer le, le machin. Et c'est là où en fait j'ai traduit ça par euh, une affaire hautement confidentielle. <rire> j'ai donc décidé de mettre du verchening sur mes cheveux. Tu devrais mettre du châtain que de chien. C'est bien verchenis, c'est joli. Et alors, dis-moi un peu ton expérience de traducteur. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu justement inscrire Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu avais des limites euh... Très peu. Franchement, très peu. Il m'a... Il, il, il y a eu un truc où il a... Il a vraiment posé un veto. Mais c'était même pas un veto pour dire, bon, qu'il avait des, des doutes. Et j'ai bien aimé avoir cette conversation avec lui parce qu'elle avait trait à quelque chose de... de très conceptuel, en fait, dans le monde du jeu vidéo, à savoir le Peggy, la limite d'âge. Euh, puisque le jeu était... Public, Peggy 18. Il en aucun cas il ne parle de vagin. Et effectivement, c'est pas l'objectif, mais... Quand il y a un personnage à qui je fais dire par le Saint-Cloaque de la Reine des Harpies, et ben là ça posait problème. Parce que le cloaque chez un oiseau, c'est à la fois le péteux, le c'est le... voilà ça c'est autorisé, pas de problème. Le péteux euh, dans les jeux vidéo ça reste du pégidou le groupe pipi caca c'est quelque chose qui aurait tendance à réduire euh, l'âge vers lequel on va faire tendre le, le Peking par contre euh, euh, le cluconius qui tu sais. <rire> je sais pas c'est absolument politiquement incroyable c'était bien de parler ainsi euh, non ça on n'a pas le droit on peut pas pourtant c'est proche hein géographiquement on peut pas et donc, euh, bah, j'ai remplacé par croupion. Fallait que ce soit un petit peu endémique, quoi. Et... Bon, bah, je je m'attendais à ce genre de bizarrerie. Oui, bah oui. mais Voilà, fallait que ce soit, fallait que ce soit ornithologique, parce que bon, bah, des harpies, forcément, c'est, c'est mi-femme, -mi mi-raisin, quoi, tu vois, mi-femme, mi-oiseau. Oui, là en fait, donc tu dois, tu dois aller récupérer des choses, tu, tu vas te rendre compte. Bon, là d'abord, faut que tu parles au maire, effectivement. Ça, je sais pas si tu l'avais fait. Si je refuse il y a une vieille dame. <rire> Qu'on puisse répondre, peu importe, tu vois. je pense, je <rire> t'ordonne de rigoler. <rire> Qu'est-ce qu'un qu qu chalumeau Réponse, c'est un dromaludera à deux bosses. <rire> oui, mais tu peux pas Il une liste d'attente. D'une semaine. <rire> ah non, mais c'est pas possible! Déjà que je fais des files d'attente dans la vraie vie, alors en plus, si je dois faire des files d'attente <rire> dans les jeux vidéo. Il y en a marre! La réalité augmentée, ça va trop loin! <rire> ouais, les wobbles! Bah, les wobbles, c'est en fait un petit truc de code qui fait que le texte il va bouger. Là, tu vois par exemple. En fait, il y a un tilt. Le tilt, ça veut dire justement le texte, il oscille un petit peu de droite à gauche. Bah, le wobble, c'est ça, mais en plus vénère. C'est à dire que d'un seul coup, il y a tout le truc qui va se mettre à trembler. Et ça, c'est bah, quand je vois quelque chose d'écrit en majuscule, par exemple, bah, du coup, je vais faire en sorte que euh, euh, ça, ça, ça, ça, ça fasse ça quoi, un wobble. Et donc, il y a un wobble que j'intègre dans le code. Je vais le copier quelque part dans mon presse-papier. Et quand je vois un truc écrit en majuscule, je bim. Je mets un Wobble. Parce que Kwang il a créé le truc, mais il le met de temps en temps. Et moi, je trouve que c'était pas assez. Ah oui, donc euh, t'as pris des initiatives, quand même. Ah oui, oui, oui, non, mais c'est ça, plein. Bah, en fait, tu vois, par exemple, il y a marqué You hear that, Volt I'm coming for you Je sais plus par quoi j'ai traduit. Hein. Là, je t'avoue que c'était vraiment le truc euh, en exemple qu'il y avait là. donc C'était le cas typique. Il n'y avait pas de Wobble, là, Parce que c'est un personnage qui dit... Il s'exclame, mais il s'exclame de façon euh, particulièrement exclamative. Et ça méritait un wobble. Et je voulais tellement mettre un wobble qu'à ce moment-là, je lui ai demandé si je pouvais mettre des wobbles un peu où je voulais. Et il m'a dit, euh, ouais. Du coup, j'ai mis plein de wobbles. Salutations, je suis Beau. Ah oui, il s'appelle Beau, hein ouais, il s'appelle Beau. Ouais, est... il est bien, lui, c'est un... un activiste écolo hippie, tu vois, il gens... Ouais, salut, je m'appelle Beau, moi ce que je fais, c'est du street euh, euh, running, tu vois, c'est à dire je cours dans la rue, mais microbatique, euh, c'est du trial. Thomas, vous avez gagné une encyclopédie Larousse Vous avez gagné une encyclopédie Larousse et un voyage dans les Deux-Sèvres, euh, sur les églises orthodoxes du temps de... Louis François Charlemagne. Charlemagne. Voilà. Et du coup je vous êtes rien dire, il n'y en avait pas à cette époque. <rire> C'était une blague culturelle. Oh, je je suis, suis, tombé suis tombé dans, dans le puits. Oh, T'es tombé dans un tru. T'es tombé dans un tru. Tu veux faire un... un va, va, va d'abord parler au monsieur, mais va tout à tout à l'est. All the eastwards. Le pays de l'est. Ok, mais sur la grosse poutre en haut à droite, et eh ben il y a une boîte, je sais pas ce que c'est. D'accord. Je te le dis, hein. Je te le dis juste. Alors, On regardera ça. Je vais donc me livrer... À un ensemble de descriptions tout à fait méta de... de cet endroit, de son histoire, de son patrimoine, de ses us et coutumes et de ses habitants. Nous sommes donc ici à Rodus et comme vous pouvez le voir il y a des gardes et des gens qui sont cachés derrière des tonneaux. Ah oui ça c'est un pervers ça. Mmh. Une énorme tension émotionnelle, donc j'ai mis émotionnel pour ne pas mettre autre chose, hein, puisque sur le coup c'était c'était un petit peu euh, plus équilibré. Je ne sais pas si c'était pas de tension sans... Et sinon, euh, comment va tonton <rire> I don't give it. <rire> Il va bien, cousine Parce qu'en fait, c'est réellement d'un cousin et une cousine, et l'autre se fait totalement des, des idées. Bah t'as dû y bosser quelques jours quand même, hein. quelques journées, quelques mois. Sur le jeu en tout Oui. Ah oui, sur le jeu, euh... bah le jeu, trois mois. Hein. Après, c'est comme je disais, ça fait l'équivalent de deux romans euh, de taille moyenne à peu près. Donc effectivement, c'est pas, euh... pas de l'écriture créative en elle-même... Euh... Enfin c'est ça mais avec filet quoi, le texte existe déjà. Après du coup les questionnements, enfin quand on traduit c'est vrai que le questionnement n'est pas tout à fait le même. Euh... Bon. On fonctionne pas comme si on écrivait le texte pour la toute première fois, mais ça peut prendre beaucoup de temps de, de trouver la, la meilleure option en fait pour traduire. Mais justement il y a il y a toute l'intentionnalité il y a tout le tout ce qu'on va décider de, de, de respecter en fait chez le bah chez le, le créateur original en fait quoi, qui, a... qui a voulu donner du sens salut piétande chez moi le shérif de cette ville sauf si c'est pour une urgence il va falloir attendre on n'a plus haché d'effectifs pour chercher les bandits d'Ouroboros. Tu as frappé à, à la jour, bonne je porte. Je suis spécialiste de la bonne barbac du... à prix concurrentiel. Ah <rire> bon oui, et on l'avait fait la dernière fois ça. Ah bon oui. ah bah D'accord, mais bah alors bah oui, c'est pas la peine. Ah ouais, d'accord, donc le gros viandard bah si, mais en fait ouais, je pensais que... Ça te convenait, mais il m'a fait sembler, je ne sais pas pourquoi, que c'était. Tu m'as tout l'air d'une jeune femme pleine de goût. C'est bien connu, les gens raffinés se substantent de mains, fruits et légumes. Nul doute que mes délicats assortiments de primeurs sauront vous ravir les papilles. Hélas, il y a toujours des philistins pour vous soutenir que la viande, c'est tout ce qui compte. Comme mon frère, par exemple, c'est un carniste il vénère littéralement la viande. Je me risquerais point dans son échoppe si j'étais vous. Il pourrait bien vous contaminer avec toute sa viandardise. Eh, <rire> hey, t'as un problème. <rire> C'était une sélection des meilleurs moments que j'ai passé avec Thomas, donc en live sur, sur ma chaîne Twitch. Alors là, je ne peux plus reprendre les streams actuellement pour cause de mauvaises connexions, mais rien n'est perdu, je reprendrai sans doute l'aventure lorsque les conditions me le permettront. On pourra sans doute à l'avenir continuer et même finir le jeu. En attendant, prenez soin de vous et salut